Bonjour, mon nom est Simon, euh, je m'occupe des ventes et du bonheur de mes employés. L'écoute, pour moi, en fait, je pense que c'est une des valeurs les plus importantes chez Jobs Media. Euh, chaque personne est capable d'amener son, son grain de sel, puis c'est pour ça qu'on est rendu où on est en ce moment. Euh, c'est en, en écoutant tout le monde, puis en, en prenant le meilleur de chaque idée. Ben, en fait, chez Jobs Media, on est, on est une équipe jeune, on est dynamique. Euh, le, le « sky's the limit », on s'en va à l'international, donc euh, c'est le temps d'embarquer avec nous là, pour vivre l'aventure la, avec nous. Un de mes rôles euh, principaux, en fait, c'est de m'assurer que les employés euh, soient bien, soient heureux. Puis je pense que comment je fais ça, c'est vraiment euh, en les écoutant. Puis c'est moi qui, qui s'assure euh, que la communication passe bien entre les, les, les différents dirigeants, puis même entre les, les employés, là. donc je pense que c'est beaucoup l'écoute. Nos valeurs, c'est l'authenticité, le partage puis la communication. Euh, c'est ça qui fait en sorte là, que, que l'entreprise est euh, où elle est en ce moment. Cet été, on est, on est choyé, il fait super beau. On va souvent jouer au volleyball euh, à côté, au, euh, au Parc La Fontaine. On est allé en rafting on est allé faire du bungee, on aime ça réunir l'équipe le plus possible. Je te dirais que l'ambiance au travail, c'est beaucoup euh, ce qui fait notre force un peu, c'est qu'on se prend pas nécessairement toujours au sérieux, même si euh, on est capable de prendre des décisions là, qui sont souvent euh, super importantes. Là. En fait, pour moi, j'aime pas le mot « employé », euh, pour moi c'est des collaborateurs, puis euh, on sait où on s'en va, puis on y va tous ensemble. Là. Bien, évidemment, euh, j'aimerais dire aux employés qui m'ont nominé, merci. Puis euh, ça fait juste commencer, euh, continuer comme ça. Mes employés me rendent fiers parce qu'ils m'apprennent à chaque jour quelque chose. C'est ce que je trouve super intéressant. De... C'est ce qui me fait lever le matin, honnêtement, à chaque jour j'apprends.